Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Avec notre chère Piment. Salut Comment vas-tu Euh, bien D'accord, tant mieux, voilà Avec ce beau soleil Eh bah ben ouais, on peut caler bien avec un temps comme ça C'est ça Alors aujourd'hui nous allons continuer notre série de vidéos sur vos textes bizarres Numéro 4 nous avons 10 textes présélectionnés et nous allons commencer par la première. Ah oui, c'est vrai, c'est pas la peine de me dire que je suis pas là pour le moment, mais je vais te faire un énorme bisou. Oh, c'est magnifique. Alors, tu nous dis que t'es pas là pour le moment. Que t'es pas là pour le moment et Merci. que tu vas nous faire un énorme bisou. C'est pas la peine de, de te rappeler que t'es pas là, mais tu feras tu feras le bisou plus tard quand tu reviendras. C'est ça coup. ouais. Je suis pas là, mais quand je reviens, tu auras ton gros bisou. Voilà, c'est gentil. Pas ah, mal on, on passe au til de... de. Non, Nan nanana, je dis nanana, oui. Dis... Et je me suis donc plus à votre entière disposition de mes fesses, sachant que je ne suis pas dans une entreprise qui me fait vraiment chier. Du coup je ne sais pas si je vais avoir la possibilité d'avoir une très grande classe des élèves. Mmh, mmh. Tout bizarre ce texte. Voilà. Alors, nananan, nanana, je lui ai dit non, on a compris qu'il disait Pas besoin de t'énerver. Euh, tu n'es plus euh. C'est ce qui fait penser là Non. Mmh. Ça me fait penser à la blanche-neige et les sept nains, la le, le, le grand chon, le grand nain, je sais comment ça s'appelle, le petit nain. Il y a gros chon, euh non. Si. <rire> Non, non, non, non, non, non. <rire> Je sais plus. Alors, ouais. euh, qui euh, tu n'es plus à votre entière disposition, disposition de mes fesses. Ah <rire> d'accord. En gros, c'est comme si on voulait te montrer tes fesses, mais tu n'es plus à sa disposition pour montrer tes fesses. Ok, ça, ça marche. Je suis pas dans une entreprise. <rire> tu n'es plus dans une entreprise, ok. Bah, L'entreprise ah. te fait vraiment crotte. Voilà. Euh, du coup, ben. Bah tu vas pas avoir la possibilité d'avoir une grande classe pour les événements. Les, les événements, c'est les événements. De toute façon, on voit. Le site web de votre disposition pour moi aussi pour la semaine dernière minute à toutes mes salutations. Il faut que vous avez vraiment besoin d'une manière directe avec le temps. Euh, alors, tu as fait un site web euh, ben, pour euh, la semaine dernière de la dernière minute en faisant toutes tes salutations. Et que tu as vraiment besoin d'une manière directe avec le temps. What <rire> Toi aussi t'as eu. <rire> là j'ai pas réussi à détecter ce que tu as voulu dire. Euh... En gros, t'as besoin d'une manière. Pour pouvoir voir le temps. Le temps passé ou le temps qui passera ou je sais pas. Que dirais-tu toi euh, je dirais que en gros, là, la personne galère à faire son site web qu'elle devrait faire pour la. La semaine et qu'il a fait à la dernière minute du coup bah il a plus le temps et du coup il manque euh, de, de, de choses euh, <rire> c'est ce que je comprends ouais, ouais. c'est un truc du genre quoi alors nous passons au quatrième euh, Adam, par contre, la commande en ce qui que les autres membres et que le lien est de ce qui est de votre message, un petit déjeuner la semaine de votre réponse rapide de votre disposition. Si vous remercie sur le site internet de votre réponse, ça a été prise pour les informations sur le nom et ce que nous nous, c'est bien. Ok. Alors, Adam, euh, mais par contre, la commande, ok, c'était en mode Adam, par contre, la commande, c'est pour demain, hein. En ce qui des autres membres, ouais, bah pour les autres membres, quoi, tu as fait une commande pour les autres membres, euh, que le lien de ce qui est votre message, en gros bah, c'est un petit déjeuner, que tu as fait de la semaine, de la, semaine, euh, bah, de la réponse, quoi, qui a été rapide, et de savoir à votre disposition, pour vous remercier du site internet qui a été euh, créé. Tiens il y a deux amis là, site site, vous allez, Vous avez communiqué entre vous, ça se passe comment Vous avez créé un site à vous deux, Adam et euh, monsieur, monsieur site web. Et euh, bah, que tu as pris les informations sur le nom et que, bah, que tu, ne sais, tu ne sais bien. On passe au petit 5. Bah je sais pas si tu veux que je fasse quoi mais je vais pas bien loin de chez toi, je suis pas fatiguée, je suis pas fatiguée, je suis pas fatiguée, je me suis endormie. Bah je sais pas si tu veux on peut s'appeler I think I have a lot of experience in the world of science, <rire> science fiction. And I think I have a lot of experience in the world. Super anglais par madame euh, <rire> <rire> pimente. Moi ça aurait été une catastrophe si je le disais. Alors, euh. C'est ça, hein, du francophone. Oula, j'ai du <rire> bilingue. Du <rire> bilingue. Euh, tu ne sais pas ce que tu veux que tu fasses, mais que tu n'es pas loin de chez toi et que tu n'es pas fatigué, pas fatigué, pas fatigué, mais que tu t'es quand même endormi et que tu sais pas si tu veux qu'on t'appelle. Et après, ça veut dire, euh, je pense que j'ai euh, un peu d'expérience dans le monde de la science et de la science-fiction. Et je pense que j'ai un peu d'expérience dans le monde. Voilà. Et bah si t'as de l'expérience dans la science et science-fiction et dans le monde, ben bah, tant mieux. Je peut constater que t'es fatigué parce que tu te répètes. C'est ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Alors, euh, ne prends façon, pas le volant. Voilà. Oui, si t'es fatigué, ne prends pas le volant. Sinon, poum, accident. Alors, on passe au 6. J'aime bien que tu voulais rester normal, pas trop comme d'autres filles tout de même, et c'était pas bien. Tu me dis, si on se voit, ce serait drôle de sensation. Une question genre, t'es contre le mur et on s'appelle ce soir Ok. <rire> Alors, euh, tu t'aimes bien rester normal, pas comme les autres filles. Bref, les autres filles sont différentes, elles sont superficielles. <rire> c'est pas bien, tu me dis. C'est pas bien d'être superficiel, tu me dis. Ça. Euh, ah oui, tu me dis si on se voit, du coup ce serait drôle. Drôle de, de sensation. Oui, drôle de sensation oui, d'être contre le mur. Ah. Et, et mais après on s'appelle ce soir. Pour faire euh, être sur le mur ou euh, contre le mur ou pour <rire> avoir un rendez-vous Ou peut-être pour euh, un autre rendez-vous, mais pas sur le <rire> mur cette fois-ci, j'espère. Alors, on passe pas au 7. Euh... Je suis pas chez toi, tu peux essayer de te déranger et le temps que le tram et toi à avoir bientôt une soirée jeu, vu que les vacances approchent, mais non, t'inquiète. Ok, euh, tu n'es pas chez toi, d'accord. Tu, euh, tu peux essayer de déranger te déranger le temps que le tram arrive et, euh, et, et qu'il y a bientôt une soirée jeu ouais. pendant les vacances sûrement, ou que les vacances arrivent et qu'il y a la soirée jeu qui qui suit euh, bientôt quoi donc ne t'inquiète pas mais non t'inquiète pas alors on passe au 8 oui. les fois que j'ai un peu pas que ça te va pas moi aussi je vais y être de ma tête et je suis pas à la photo de... des bras de ma mère et toi tu vas sur les feux ouais ouais <rire> <rire> ouais ouais alors euh, les fois que j'ai un peu que ça te va pas euh, en gros tu vas mal et tu veux être dans ta tête. Tu vas mal mais tu vas être dans ta tête. Tu n'es pas dans la photo de les bras de ta mère. En gros, euh, ta mère, elle a pris une photo de quelqu'un mais tu n'étais pas dedans, quoi. C'est pour ça que tu vas mal. C'est pour ça que tu vas mal et es en train de réfléchir dans ta tête en mode pourquoi elle m'a pas pris dans mes bras, enfin dans ses bras, en photo. T'es triste, mais tu sais quoi, on n'a qu'une maman. Et ce euh, sera toujours ta maman à toi. Exactement. Même si des fois elle peut être casse-pied mais profitant, euh, peut t'aider, etc. Mmh. Et tu vas sur les feux, ouais. Euh, les feux, mais pas ceux qui brûlent bien sûr. Ce serait pas le moment de mourir. Les feux verts, la pâte de l'espoir. <rire> neuf euh... Eh oui, c'est du neuf, alors. Ouf. Oui. <rire> Désolée, je voulais la faire ce manuf. Ah oui en effet je suis pas là pour le moment Je suis sur le PC et je vais encore remarquer plus que jamais de la chance Iji et je suis à la maison Alors euh, oui en effet tu es pas là pour le moment D'accord tu, tu es sur le PC, PC. En gros c'était si pas là mais bah, t'es sur, sur le PC Et tu vas encore remarquer que plus que jamais que la chance est là Hihihi, tu en rigoles même que la chance est là T'es en train de faire un pari sur internet là Aïe aïe aïe Et tu es à la maison Bah oui c'était si pas là t'es à la maison quoi si t'es pas dehors, t'es à la maison, c'est logique. Si t'es à la maison, t'es sur le PC, tu fais un jeu de chance es pour essayer de toi. gagner. En Et gros, t'es euh... pas là parce que t'avais la flemme de venir. C'est ça. Si t'as mis Oh non, je suis pas là aujourd'hui, euh, on se revoit euh, plus tard. Hein. Ah ouais. voilà. Nous Merci. passons au dernier qui est le 10. Ouais je vous remercie pour votre retour et vous souhaite une bonne fin de soirée et un bon week-end à vous deux. Et à bientôt, j'espère pour la prochaine fois que je vous ai vu avec mes amis de France et de vos aventures de voyage en compagnie des enfants qui ont été très très très très, très nombreux. Et heureux de vous revoir bientôt, j'espère vous voir bientôt. D'accord <rire> La seule chose que j'ai retenue, c'est très très très très nombreux et ravi de vous voir. Ah, Alors tu oui, nous remercies de votre retour. D'accord. Tu vous bonne souhaites une bonne soirée, un, un bon week-end. Week à, à, à, à bientôt. Là. Et j'espère que la prochaine fois, euh, que tu les revois avec tes amis de France, parce que tu étais peut-être en Bretagne et que tu voulais oui. revoir euh, tes amis de France, parce que voilà. Des aventures, et des voyages apparemment. Et que vous ferez tous ensemble de grosses aventures, de voyages, Avec les en enfants. compagnie des enfants, des, des enfants, des enfants, <rire> des enfants qui sont nombreux, qui sont très très très nombreux. <rire> ça veut dire peut-être une dizaine, une colonie, quoi. Et heureux, et heureux. Voilà, il juste d'avance de partir en ensemble. Ça, ça, oui, on va partir en vacances. Et du coup, euh, bah, y y on y vous revoit bientôt et à bientôt. <rire> ben, bon, bah, Qu'as-tu pensé de ces textes euh... Il y a beaucoup de gens qui restent sur le PC, donc faites attention à vos yeux. le PC à jouer ou à faire de chances, à faire des sites web. Il y en a un, il s'est pris pour un anglais à un moment, on n'a pas compris le délire. bonjour, hello Il y en a un qui était vénère, donc merci de te calmer. Prends de la camomille. D'accord. Prends pas de la drogue surtout. Non, on évite. Et du coup, ben on vous souhaite une belle vie. Hein, voilà. Plein de... vos, vos voyages. Plein de beaux voyages. N'oubliez pas les enfants. C'est ça. toujours important. Les oubliez surtout pas. les laissez pas les dans et le coffre. <rire> et du coup, ben, on vous dit à la prochaine. Hein, si et je vous laisse euh, bah, liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine Et n'oubliez pas d'en renvoyer des textes bizarres pour qu'on puisse continuer. Bisous